Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Toi qui me regardes sur l'écran, je suis sûr et certain que tu as soit toi, soit un ami, soit ton petit-père, ton grand frère qui pleure à chaque instant des mixtures qui de sur son visage, comment encore appelle des boutons. Eh bien, c'est un ange à la ça, régulièrement. Ces choses-là nous sortent de pas et dans le visage et lorsqu'on veut s'en débarrasser vraiment. Ce pas de la rigolade Ça fait excessivement très mal. Mais j'ai fait des recherches, j'ai trouvé une solution. Comment s'en débarrasser sans toutefois en qui la peine de pleurer et tout et tout. Bien, tout d'abord, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu vas avoir un gros pouce dans ton commentaire. Bien, pour s'en débarrasser des boutons, c'est une c'est une méthode fiable sur très très simple ok bien de pour déboîter des boutons c'est une seule chose à faire mon gars il n'y a rien de compliqué là dessus il faut les percer et surtout abonne-toi